On a mené depuis plusieurs années, maintenant depuis trois ans, avec OpinionWay, un baromètre pour mesurer quels sont les critères qui sont discriminants dans l'évaluation d'une expérience client. 91% des CEO nous disent hein, « je suis convaincu que ma compagnie est customer centric » et en réalité il y a seulement 13% des gens qui trouvent effectivement que l'expérience tient vraiment compte de leurs attentes. On a pris euh, voilà, une 250 marques dans 5 pays, euh, c'est à peu près 30 000 consommateurs interrogés. Les Français donnent une moyenne un peu plus basse que les Chinois et les Indiens, qui sont plus généreux dans la notation. On a, on a ces éléments en tête et, et, et, et on compare, en tenant compte de cet écart. La moyenne en France est 7,3 sur 10, alors que les Chinois donnent plutôt une note de 7,7 aux marques qu'ils évaluent. Et quant aux Indiens, ils vont jusqu'à 8,5, donc ils sont très généreux. En fait, ce qui compte, ce n'est pas la note, sa la valeur absolue, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est euh, finalement, dans l'évaluation générale qui est faite de l'expérience, ce qui ressort et ce qui est intéressant en la matière, c'est qu'on voit qu'en fonction des géographies, les critères n'ont pas le même poids. Quand on regarde la France, les US et le UK, la qualité de l'acte d'achat proprement dit est prépondérante. Elle compte beaucoup dans l'évaluation qui est faite de l'expérience. Alors qu'en Chine et en Inde, on voit que ce qui va compter beaucoup plus, c'est la qualité des éléments relationnels. Ces pays-là sont plus digitalisés, et donc ça veut dire finalement que plus la relation se digitalise, devient virtuelle, plus les éléments de l'expérience qui sont liés à la qualité intrinsèque de la relation ont un poids prégnant et comptent énormément pour les gens. Le Covid, ce qu'il a fait, c'est qu'il a accéléré, enfin, je ne vous apprends rien, la digitalisation évidemment de l'expérience. Et donc plus elle est digitalisée, plus les marques se doivent de trouver des moyens de développer un lien relationnel avec, les, avec leurs clients. On voit en France, on a un top 3 avec Michelin, Paypal et Apple. Donc Michelin, c'est une marque finalement qui a un très grand capital de confiance et ça compte énormément dans l'évaluation que les gens font de l'expérience. Et Paypal et Apple, on est sur des expériences à la fois extrêmement fluide, digital native et qui aussi savent créer de la relation. On a un bon exemple, je ne citerai que le numéro 1 aux US mais c'est Chewy euh, qui est un retailer spécialisé dans l'alimentation le, pour les animaux domestiques et qui réussit à créer une relation extrêmement personnalisée avec les pet parents comme on les appelle. Toutes les attentions, l'anniversaire des animaux, euh, le fait de tenir compte des préférences euh, alimentaires, euh, d'être capable d'envoyer même des petites lettres manuscrites si euh, euh, l'animal le, le, décède enfin plein de choses comme ça qui sont des attentions très très très fortes euh, et qui sont l'expression très tangible que effectivement chez oui croit à ce qu'ils font en fait il, il ne, pas uniquement une déclaration d'intention ça se ça se traduit de manière forte euh, dans les actes quant aux chinois euh, euh, ils nous mettent huawei euh, volkswagen et Louis vuitton euh, et encore une fois c'est des marques qui sont très bonnes dans tous les éléments relationnels qu'elles sont capables de développer dans le parcours client amazon sont les meilleurs dans vraiment la qualité opérationnelle. Le point sur lequel euh, il faut qu'il se renforce, c'est le lien émotionnel. L'efficacité euh, et donc la, vraiment la, la fonctionnalité de l'expérience est le point centrale sans lequel rien n'est possible euh, donc il faut que ça délivre parce qu'encore une fois les marques issues du digital ont imposé des standards de qualité d'expérience de rapidité d'efficacité qui sont voilà, devenus une norme à laquelle tout le monde doit se conformer ensuite ce qui est intéressant et qui est en progression c'est finalement la capacité des marques à être cohérentes entre ce qu'elles ont annoncé leur, ce qu'on appelle leur purpose en tout cas voilà ce en quoi elles croient et ce qu'elle délivre effectivement, donc les gens en fait ont en tête le propos des marques et finalement évaluent l'expérience à l'aune de ce propos-là et se disent est-ce que c'est cohérent, pas cohérent et donc ça, ça devient un critère évidemment important d'évaluation le troisième c'est comment est-ce qu'on réinvente la relation euh, pour qu'elle soit plus personnalisée parce que finalement euh, la dimension humaine compte mais ce qui est intéressant c'est que dans le baromètre de l'année dernière la dimension humaine était très importante dans l'évaluation elle l'est toujours, mais un peu moins, et elle est remplacée par finalement, la, la compréhension précise de leurs besoins à eux. Donc, est-ce que c'est bien à moi que l'expérience est proposée Est-ce qu'on tient compte de mon profil, de mes préférences, etc. Donc, ça devient finalement une nouvelle attente. Et donc, c'est de l'humain, mais c'est de l'humain, évidemment, enrichi beaucoup par euh, le traitement de la donnée. C'est ça qui devient déterminant. Euh, mais ce qui est en train de monter, qui n'était pas présent dans les baromètres précédents, c'est euh, le, le fait que la, le parcours ne soit pas intrusif. Et donc ça, ça devient un critère discriminant de l'expérience, le fait que les gens se disent, OK, en fait, la donnée que, qui est collectée à mon sujet, c'est euh, la, la juste donnée, on ne m'en demande pas trop, et je sais ce qui est fait de la donnée euh, que, que, qui a pu être recueillie. Et c'est notamment ce qui fait que Apple est très bien noté sur ce critère, le, le parcours d'achat n'était pas intrusif, euh, et ça, ils récoltent les fruits finalement de toute leur communication sur voilà, la protection de la vie privée. Finalement, la capacité à créer de l'émotion et à ne pas être indifférencié, mais à lutter contre l'indifférenciation digitale. Donc, comment est-ce que je fais en sorte, dans l'expérience que je propose, que finalement, je, je crée un univers qui me lie à la marque euh, devient aussi un critère important et ça c'est essentiel pour nos clients parce que ça veut dire que euh, certes comme je le disais le premier critère c'est il faut que ça fonctionne très bien et donc on peut tenir compte dans certain nombre de standards euh, pour réussir l'expérience mais il faut surtout se dire ensuite à la fin qu'est ce qui va me différencier qu'est ce qui va créer du lien et qu'est ce qui va être un peu signature dans le parcours que je peux proposer aux gens le niveau d'exigence générale des gens euh, est en train de croître très significativement. Et encore une fois, ça croît aussi parce que, finalement, la comparaison se fait euh, toute catégorie de produits confondus. C'est ça qui est de plus en plus net. C'est-à-dire que, comme pour l'ensemble des, des univers de consommation qu'on peut avoir, on passe par le digital, euh, on, on va finir par comparer euh, l'achat d'une automobile en ligne avec euh, les courses quotidiennes qu'on peut faire chez son distributeur, avec l'achat d'un produit de beauté, avec la réservation d'un séjour, etc. Ça semblait incomparable et maintenant ça allait complètement parce qu'en en fait, on est dans des parcours clients qui certes n'ont pas du tout la même finalité, mais qui se ressemblent, qui sont sur les mêmes interfaces et donc ben évidemment, on, prend, on a tous en tête les meilleurs standards existants. Euh, sur l'ensemble des moments de ce parcours. Et donc, euh, voilà, euh, on a en tête Netflix, euh, qui est extrêmement performant sur euh, voilà, la fluidité, le fait que tout, tout, toutes nos préférences soient en permanence retenues sur tous les devices. Enfin, c'est voilà, extraordinaire. Ben, ça devient un standard. Alors qu'on n'aurait jamais comparé Netflix. À, je ne sais pas moi, à, à un constructeur automobile par exemple, ça paraissait complètement incongru jusqu'à a pas si longtemps, bah, maintenant ça devient un élément de comparaison sur la qualité de l'expérience. Donc oui, l'exigence est énorme.